Bonjour, je suis Pierre Méraschkowski, le médiateur de Radar et du Gage, produisant la série « Rachel et les islamo-gauchistes » de Pierre Méraschkowski. Alors je réponds pour commencer à la question de Bézabé28, qui nous a envoyé un mail pour nous dire qu'elle ne comprenait rien, mais strictement rien, au propos que tient Pierre Mélenchkovski dans les épisodes Rachel et les islamo-gauchistes, en particulier l'épisode la Gifre et la fête républicaine. Alors à ça je réponds que nous assumons parfaitement le fait qu'il soit incompréhensible ce que dit Pierre Mélenchkovski, car la compréhension c'est le cadre, la compréhension c'est ce qui permet de définir une cible, une cible commerciale ou une cible identitaire, identifiée, qui permet aux masses médias et aux commerçants de s'adresser à un groupe clairement défini. La compréhension, ça définit un territoire. Que ce soit un territoire de pensée, que ce soit un territoire de communication, que ce soit un territoire de consommation. Par exemple, on peut dire la guerre de l'Ukraine. Ou on peut dire, par exemple, la question palestinienne. Ou on peut dire le pouvoir d'achat. Ça donne un cadre, ça donne une compréhension claire de la problématique qui est abordée. Or, je pense que cette histoire de compréhension est particulièrement ignoble. En ce sens, qu'on ne devient pas, qu'on n'est pas prédestiné à être ce que nous dirait la consommation ou à ce que nous dirait un cadre défini de nous présenter en tant que femme, en tant que juif ou en tant qu'arabe ou en tant que résistant palestinien ou résistant ukrainien ou résistant, résistant ukrainien. C'est pas ça la question. On ne n'est pas juif, on le devient. C'est ce qu'a dit Simonette, Abdallah, Rachida, Sartreau, de Ramallah et d'ici les Moulineaux. Voilà, c'est elle qui a dit ça. Donc c'est évident. Alors, nous, dans ce Rachel c'est pour ça qu'il y a collé le mot Rachel. Avec le mot islamo-gauchiste, justement, parce que ça crée une zone de turbulence. On ne sait pas si les juifs sont islamo-gauchistes ou si les islamo-gauchistes sont juifs. Alors, l'église orthodoxe, qu'est-ce qu'elle dans ce dispositif Eh bien, justement, l'église orthodoxe, elle a un cadre. Elle dit, pour faut aimer les pauvres. Bon, alors on aime les pauvres. On défend les pauvres, et puis, flot Cyril, il dit L'église ukrainienne, je ai ras le cul. Et elle, elle aussi, elle dit qu'il faut défendre les pauvres. Mais une ukrainienne, elle ne défend plus les pauvres parce qu'elle est en guerre contre l'église orthodoxe. Parce qu'en fait, c'est pas Poutine qui a déclaré la guerre à l'Ukraine, c'est l'église orthodoxe russe qui a déclaré la guerre à l'église orthodoxe ukrainienne. Et je ne parle pas de l'église orthodoxe roumaine, ni de l'église orthodoxe bosniaque, ni de l'église orthodoxe du 94, parce qu'il y en a une. Donc voilà, cette histoire de cible, c'est quelque chose qui est, très, qui est très pénible, qui permet aux médias de nous faire croire, à moi et à tout le monde, que les médias me manipuleraient. Mais les médias ne me manipulent pas Chomsky est une ordure Je répète, Chomsky est une ordure Je répète, Chomsky est une ordure, comme a dit l'autre soir trois fois. Parce qu'il me fait croire que les médias se servent d'un discours pour me manipuler et que je n'ai pas aucune personnalité. Or, c'est faux Je sais très bien ce que j'ai dit. En ne voulant pas être clair, en ne voulant pas être compris, j'interdis qu'il y ait une cible autour de moi, une cible commerciale, et je trouve ça ignoble que Chomsky dit de toute façon t'es manipulé par les médias. En 1945, Hitler, il continuait à parler dans un média. En 1945, jusqu'au 8 mai, il disait des trucs dans le média et tout le monde s'en foutait. Tout le monde s'en foutait. Donc, il n'y a pas d'appropriation des médias. Il y a ce qu'on est nous. Voilà. Et j'appelle maintenant à cette lutte acharnée contre le capitalisme bolchevoïque national et que le monde devra finir par une chanson. À... Si tu voulais venir avec moi, chanter sous la pluie, tala, tala, tala. Merci. On a été